hello everyone thank you for joining for the language selection there's an interpretation section at the uh, right bottom side so if you want to join this webinar in english please choose english and also you can also choose french as well So, click the right bottom button and select the, your preferred language, please. Okay. Um, one more time. One, one more time. So, the the English and French version of communication, you can choose. So please uh, check the interpretation section on the right bottom. Then if you want the, this webinar series in English, please select English, or you can choose French. And I think we can start, right? It's, sorry, it's English for everyone. English for everyone? Yes. So shall we start? Sorry, I can't hear any French. Donc, on est prêt. Nous sommes prêts pour commencer. From the French channel. So we oh. all we all have to select English, mm -hmm. and then they will speak either English or French. Okay. Do you do you hear us in the English channel? Yes. I can hear you in the English channel. So we will we will just switch ourselves the language. Nobody has to switch channel. Oh okay. So okay. it should be easier for whoever connects. Mm -hmm. So just we can all, all of us can choose English. Are like we that. still in the are we still in the But I can't really hear in French if I turn it on the French channel. Is that okay? I'm sorry, I didn't hear that. Uh, what? So I think I think we can start now. Is that right? François, he's here, too. Okay. So, so, let's start. Uh, thank you, everyone, uh, for joining this ACCP webinar series. Uh, this is the webinar series entitled Towards Clean, série Healthy and Circular Cities webinaire. in Africa. My name is Toshi Kazumito. Je m'appelle Toshi Kazumito. I'm a consultant for UN Habitat. Je suis consultant chez UN Habitat. I'm a host of the, uh, the MC of today's session. Et c'est moi qui vais organiser le webinaire d'aujourd'hui. Uh, la gestion des déchets est un grand défi. And specifically for waste collection. Pour ce qui concerne la collection, la collecte des déchets. And also how to deal et with the final disposal. également le traitement et la le, le, le destination finale des déchets. Ce les... sont Des défis très importants et sont à surmonter pour la gestion des déchets. Additionally, we are now the issue of COVID. De plus, nous devons à présent faire face au COVID. How to deal with solid waste infected by COVID. Et comment gérer les déchets solides infectés par le COVID So ces sessions. Et nous allons organiser trois sessions, et nous allons traiter un sujet différent pour chaque séance. Today we waste collection. nous allons parler de la collecte des déchets. In February, we discussed the COVID issues. Février, les problèmes liés au COVID. Then in March, we discussed uh, the uh, final disposal issues. Et en mars, le traitement final. Here, uh, for the uh, topic of waste collection, we have. En ce qui three concerne predators. la collecte de déchets, des déchets, nous avons trois intervenants. 3 présentateurs de un habitat qui viennent de, de un habitat Kigali City in Rwanda de la ville de Kigali au Rwanda and also Bukavu in DRC et également Bukavu au DRC RDC en RDC First we'd like to hear from uh, Miss Naoto Takeuchi d'abord j'aimerais donner la parole à Naoto Takeuchi She is a solid waste management expert at UN Habitat. Experte dans la gestion des déchets solides municipaux au sein de UN Habitat. And her topic is about the waste uh, uh, waste WACT uh, tool for the basic understanding of uh, the Elle solid waste. Pour la compréhension et le recensement des déchets et de leur traitement. Which was established by UN Habitat, qui a été mis en place par UN Habitat, and assisting the uh, uh, African Clean Cities platform activities, et assistée par les activités de la plateforme pour les villes propres africaines. And she's she's a key founder of this waste management tool. C'est un des membres clés et fondateur de cet outil pour la gestion des déchets. So now we'd like to hear from Mr. Takeuchi. About uh, the key topics about WACT, and so far, what have we found out for African cities? À présent, Madame Takeuchi, pourrie, pourriez-vous nous parler de l'outil WACT et de ce que ça implique pour les villes africaines? So now, Sandra Flores, yours. C'est à vous. Thank you very much for your introduction. You Merci beaucoup uh, pour cette introduction. My name is Nao Takeuchi. m'appelle is... Naoto Takeuchi. Waste Management Specialist from UN Habitat. I am in the management of the I work at UN Habitat. Nice to meet you. I am pleased to be able to Today I would like to make a little bit of a presentation about the uh, Waste Waste Cities tool, application of the uh, application and the results in African cities. Et de, um, les So let me share my screen. Alors, je vais Can everybody see my screen or presentation? Is my presentation, okay? Or are you looking at the pre presenter screen? Presenter screen. Okay, let me. Let me try to. Can you see the presentation now? No, it's fine. Please, please go ahead. Okay, great. Thank you. So um today I'm going to make a presentation about challenges in the waste collection in African cities. So, before going to the detail of the presentation, I would like to touch upon the uh, global waste management challenges at the moment. At the moment, two billion people is without access to waste collection services. Two three billion people is without access to controlled waste disposal facilities and then if you go business as usual eight to ten percent of global ghg emissions are expected to coming from waste management system And then every year, 8 million tons of plastic finds its way into the world oceans. And in Africa, the waste generation is, is the, because of the Sub-Saharan Africa, is uh, the fastest growing region with the waste expected to nearly triple by twenty fifty and and then under in under uh the situation in africa the less than half of the waste generated in Africa is collected formally and a waste collection is often non-existent in rural areas, especially also in the slum and informal settlements. So to address all these challenges in the growing waste management problems in Africa, Um, we, the African clean cities platform was established in 2017 in Maputo. And this meeting was participated by 150 people from 24 African countries. And these are three key action areas of under uh, of the African Credit Cities Platform. So, first action area is knowledge sharing and networking, and that is. And then the ACCP assemblies, this consists of ACCP assemblies to be organized to share knowledge and experiences every three years in conjunction with TICAD as well as online uh, webinars such as this. And second action area is promoting the achievement of Waste SDG targets in the continent. And the capacity development and training programs are provided for ACCP members to achieve Waste-related SDG targets, as well as online knowledge sharing and learning opportunities. And a third action areas is the um, the supporting project development in waste management, and then this includes the uh, waste by cities tool um, application as uh, using this as a uh, central data data collection tool. ACCP support member cities to develop tangible projects on the ground. So before going into uh, more detail about the West West Cities tool, I would like to shed a light on the uh, SDGs. And Under the SDGs, we have a goal 11, goal 12, or goal 14 related to different, um, uh, related to waste management issues. And uh, under the, so as a UN habitat as a custodian agency for one of the SDG indicators related to waste SDG indicators, um uh, 11.6.1 so we developed the monitoring methodology of SDG indicator 11.6.1 promotion of the municipal solid uh, proportion of a municipal solid waste collected and managed in control facilities out of total municipal solid waste generated by the city This uh, helps cities to assess municipal solid waste generated, collected, and then treated in, treated in facil controlled facilities. Identify the municipal solid waste recovery chain and then its actors while engaging them in an inclusive and participatory way. And then check the environmental control level of waste management facilities establish better waste and resource management strategies that create businesses and livelihood opportunities, and then provide data for large waste management infrastructure investment cases to municipal municipal corporation waste stakeholders and investors. And then finally, we also support the project development and the fund mobilization by connecting the member cities under the ACCP and then also the donors. qui a, que tous les points qui sont établis ici, que vous voyez en face de vous sur la présentation, sont uh, le développement du projet de l'application YCT, YCT Tools, uh, qui permet d'établir et de retrouver toutes les données qui sont la gestion des déchets et à leur retraitement dans les usines de retraitement dans les uh, zones propices à cet effet. So I also, so one of the, uh, So we did some survey in Nairobi in uh, 2019 that actually shows the result of this. So well, as si, you can une, see une enquête here. qui a été fait Nairobi euh qui ne date pas de très longtemps et qui a été faite de manière à vous montrer le processus de retraitement des déchets et uh, sa, son efficacité. So uh, the what we found out in Nairobi for example is that uh the waste is generated at about 3,000 tons per day in Nairobi, of which there are about 1,500 tons is received by disposal facilities. And then 463 tons is received to recovery facilities. And of course, there's a uh, um, wastes uh, going into the disposal facility from the recovery facilities as a reject so residue. And then some uh, recy recyclables are recovered from disposal facilities and going back to the recovery chain. About 40 tons per day. On a a priori 3000 tonnes par jour de déchets qui sont amenés à Nairobi dans le centre de retraitement des déchets avec un aller-retour entre euh, l'endroit où sont recouverts les déchets et traités et recyclés et l'endroit où sont disposés les déchets. Un aller-retour est fait de manière assez euh, quotidienne pour permettent de gérer ce recycle, cette manière de recycler de manière assez prononcée et efficace. Et comme vous pouvez le voir, la facilité de disposer à Nairobi, était was, was un site d'eau de fumée et d'eau d'eau d'eau. Donc la quantité de disposer à la facilité de disposer ne peut pas être considéré comme une quantité de dégâts dans les facilités de contrôle. However, the, the recovery facilities were reaching the basic level of control. So the 450 tons is controlled in Nairobi. L'endroit où étaient disposés les déchets jusqu'à présent était un ancien, euh, une, un ancien terrain vague abandonné, euh, donc avec un manque de contrôle euh, pour justement gérer l'ensemble des déchets qui arrivaient sans pouvoir réellement calculer ce qui était euh, disposé là-bas. Euh, par ailleurs, euh, il était malgré tout facile de retrouver dans, euh, le, au niveau du recyclage et de définir de, assez, de manière assez basique et de contrôler de manière assez basique la quantité de déchets recyclés dans cet endroit. And then as a result, as you can see, about 56% collected and fifteen percent managed in control facilities. However, this leaves are almost about one tons per day of the waste is uncollected, which is basically hanging around the in slums, informal settlements, the lower income areas, which does not have a waste collection service. Comme vous pouvez le voir par contre, nous avons globalement 65% des déchets retraités qui ont été collectés et qui ont été recyclés. Euh, malheureusement, nous restons toujours avec à peu près 1000 tonnes de déchets non collectés par jour. Euh, ces mêmes tonnes qui viennent des slums ou qui viennent des endroits abandonnés, des zones que nous ne pouvons pas atteindre et qui restent sans euh, calcul ni collection. And then as a result, you also can see like 15% is the city recovery rate and then and then 1.25 kg per person per day of the food waste generated by Nairobi. Un ensemble assez conséquent de déchets peuvent ne, ne pas être retraitées à... Puisque certains endroits ne sont pas accessibles par les camions de retraitement des déchets. Et donc, cela laisse à peu près pareillement un certain, un certain temps par jour qui ne peuvent pas être retraités. Uh, voici le site web que vous devriez tous pouvoir voir UN Habitat. So if you go to this website called Data, You can see that uh, what the Waste, Waste Cities Tool is, and uh, through the in introduction video, and uh, you can also see that the data collected through the Waste by Cities Tool here. And I would like to show you some of the uh, results that we have done so far. So, for example, if you go to the part of data of this same you will be able to find the part of the tool et notamment les données connectées à cet effet. Euh, je voudrais maintenant vous montrer la le, le carte de la planète par rapport au point où nous intervenons. So, this is, uh, if you go to different uh, countries and if you click, then you can actually find some the cities that has been done, the uh, waste collection, uh, waste waste cities to uh, uh, si application. And then you can see the Some of the results. So this is Lagos Vous prenez par exemple les pays euh, francophones, notamment où nous intervenons, vous pouvez voir les endroits, les villes qui ont été faites, et vous pouvez voir aussi les résultats en affichant le PDF et les résultats que vous voyez directement sur l'écran. And then as you can see, the waste collection rate in the, one of the largest cities in in Africa, Lagos, is 48%, leaving almost 6,000 tons per day of the waste uncollected. You can see that, for example, in one of the most d'Afrique cities in Africa, we managed to collect 48% of the waste, which leaves us 6,000 tons per day of waste uncollected. If you go to, for example, Dalai Salaam, it's 36% is collected. For example, in Tanzania, nous avons 36% des the non collected. So, uncollected, uncollected waste 36% and uncollected waste is about almost 3,700 tons per day. And then If you go to some of the city which is very in affected by the conflict, such as Bukavu in DRC, you can see the waste collection rate is uh, Par 70%. exemple, dans la ville de Bukavu, vous pouvez, euh, nous avons un taux euh, encore beaucoup moins élevé de collecte des déchets, notamment dû à la situation du pays. Euh, mais avec un taux de non-collection très élevé. Et puis, sur l'autre côté, je voudrais vous montrer un article sur le management de déchets et de collection dans différentes villes d'Afrique. Voici un article qui a été publié sur l'ensemble des régions d'Afrique où la, le traitement des déchets, ou la collecte des déchets est possible so Kigali is actually doing a very good job in the waste collection so the percentage of the waste captured by system which is waste management which collected under the waste by cities tool, is 88% Donc so nous avons par exemple dans la zone de Kigali avec euh, la possibilité de capturer à travers le système le pourcentage de déchets collectés qui est à 88% et donc c'est un c'était un beau chiffre. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, il serait bien si nous pouvions avoir une présentation très intéressante, et aussi le dialogue de l'un des parlementaires, de Kim Ghali. Nous aurions bien aimé avoir euh, un, un retour de, du représentant de Kigali ici, par rapport justement à ce chiffre qui est impressionnant, et uh, d'échanger de manière assez efficace et concrète sur Uh, justement, le traitement des déchets dans cette zone. Yes, so I'm looking forward to un uh, interesting dialogue between entre French, um, between the uh, speaker from Kigali and a speaker from Bukavu today. Thank you. Il That serait très intéressant d'avoir un dialogue, une conversation à travers les représentants de Kigali uh, et d'en savoir davantage sur la manière dont les déchets sont traités. Merci, merci pour cette présentation. Il est clair que la gestion des déchets en Afrique est un sujet très complexe et avec moins de 50% des déchets collectés. information donc, cet événement sera enregistré. Vous pourrez tout vérifier ultérieurement et partager ces informations avec vos collègues. À présent, je vous invite à Prochain intervenant à prendre la parole, qui vient de BKV en un 1 décès. Monsieur françois badans concernant la situation préoccupante des déchets dans la ville de Bougouville. François, vous êtes là Vous m'entendez Oui, très clairement. I actually apologize, I really apologize because of je voudrais m'excuser et, uh, uh, et serait-ce possible que l'intervenant de Kigali lui, parle en premier Oui je crois que Paulin est prêt donc maintenant j'aimerais inviter Polin de la ville de Kigali au Rwanda has a very good Donc, waste collection or other waste management status. I see that the status of the state Kigali is positive for the moment. The situation is very interesting. Rwanda faced the war, because Rwanda is a country who has been in war and has had a period of recovery. overcame those challenges. That is a very interesting to topic. So let's hear from the Mr. Pauline Buregea. So the floor is yours. Thank you. Do you hear me? Yes, please go ahead. Yeah, thank you very much, Mr. Toshi. Uh, it's a pleasure to be uh, in into this webinar. And uh, I'm going to share um, the situation of Chigari um i i'm called yeah, uh, I'm, i'm representing coped and coped is a, a private a company that is uh, doing that is involved in waste management from more than 20 years now uh the topic is called chigari experience to improve waste collection rate Uh, to more than eight percent and uh, the technique of chigari was to to plan for a shift a shift from a classic system to a, a modern system now we are under already under the smart system so that's the trend that's the, how we chigari moved slowly slowly but now we are far The content of the presentation will be uh, seven points, uh, where we talk about waste management policy framework. we allons un tour d'ensemble des des politiques de la gestion des déchets. The after genocide period, then the country ambi ambitious targets by 2024, and the Chigai city waste profile and then the waste management strategies but also we talk about the current challenges and the proposed solutions and the later on i will share with you some few slides about the corporate business model that uh, participated into uh, that uh, achievement of tigari city now Starting from this slide about the situation, how Rwanda worked uh, with the legal framework that helped the city of Tigari to be successful, it's based on first number one, the political will and the legal framework. So after genocide, Rwanda started It's a journey of strategic country reconstruction and country development in almost all sectors, but particularly for waste management sector, Rwanda is now guided by different policies and laws and regulations. As you can see here, that is a list of some of them. Especially uh, those are just policies regarding. Uh, the waste management, like the environmental policy, the, the, the environmental law, the sanitation policy, the integrated solid waste management strategy that is a new now, the electronic waste management policy, the environmental health policy, and different regulations such as for solid waste collection and the others for recycling. Landfill management and even from the COVID time, Uganda put in place guidelines for COVID waste, face mask disposal. So all of these are key documents that was put in place and enforced, and that made the, the, the case for Chigari. Uh, now talking to Chigari. E evolution so we, we, i can say with chigali waste management it evolved over from the 10 last years as follow so before 2010 there was no national policy or harmonized regulatory framework addressing solid waste management so only ngos associations Private Alors, donc, nous avions beaucoup de problèmes à résoudre, mais avec des changements graduels, une urbanisation rapide et un changement des les limites des villes, les limites géographiques et l'émergence de nouvelles institutions ont transformé la façon dont nos organisations, la gestion de ces, de ces déchets et leur régulation. Donc aujourd'hui, il y a une gestion linéaire. Les déchets sont collectés et déposés dans des décharges avec peu de recyclage formel de déchets inorganiques et pas beaucoup de retraitement de déchets organiques. Donc, depuis 1999, nous avons été témoins de changements. Jusqu'à 1999, la ville de Kigali organisait toutes les activités liées aux déchets et à leur gestion. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises privées dans ce secteur, mais certaines commençaient des activités, y compris le COVID. Au cours des années qui ont été suivies, il y a eu beaucoup de changements. En 2001, par exemple, le RURA, l'autorité régulatoire de l'équipement hollandais, a été créé. Et 2000, à partir de 2003, plus d'initiatives privées ont fleuri dans le secteur. En 2012, Rura a mis en place un ensemble de lois gouvernant la collecte des déchets et un mécanisme de licence pour les opérateurs dans le secteur. Donc, les choses commençaient à s'organiser, les collecteurs sont allés de 40 à 10 opérateurs licenciés. En 2013, il y eut un ensemble de règlements publiés. En 2016, une politique d'assainissement national. En 2016, les instructions de la ville de Kigali pour la gestion des déchets et de l'hygiène. En 2019, la décharge... Nuba, de Kigali, fut privatisé pour les opérations quotidiennes, avec une gestion de secteurs différents. Et cette année, nous avons une nouvelle stratégie intégrée pour la gestion des déchets. Et ce document régira les consignes futures. Et cette année aussi, nous allons mettre en place un programme de tri à la source. Donc, à présent, voici nos objectifs. Nous avons mis en place des, des cibles ambitieuses, dont parmi celles-ci, 40% de déchets solides collectés devraient être recyclés dans tout le pays d'ici 2024. 80% des déchets domestiques doivent être recyclés, réutilisés ou collectés de façon correcte, surtout dans les zones urbaines. La moitié des villes devraient trier leurs déchets. et La moitié des déchets électroniques générés devront être recyclés et transformés dans des matériaux utilisables. Donc voici nos objectifs à présent. Maintenant le profil de la ville de Kigali. Voici des informations recueillies concernant notre ville. La ville recouvre 738 carrés avec une population de 1,2 million. La gestion des déchets fait partie des quatre zones prioritaires d'assainissement urbain. Le taux de génération de déchets est de 0,5 kg par jour, par tête, et la quantité collectée, 500 à 800 tonnes par jour en 2019. La prévision 300 tonnes par jour en 2030, donc une augmentation de 63 et un taux de collection aujourd'hui de 88 en zone urbaine, 70 de sources organiques, et 70 des personnes vivant à Kigoli sont prêtes à trier leurs déchets à la source. Cela sera accompli selon un code couleur vert pour les déchets organiques, bleu pour les déchets recyclables, noir pour les déchets que l'on peut collecter, jaune les déchets médicaux et les déchets dangereux, selon des couleurs que nous avons sélectionnées pour informer les gens sur la nature des déchets. Ensuite, les stratégies. De gestion des déchets. Donc, nous avons différentes stratégies, voici les six plus principales. Nous avons donc nos objectifs ambitieux, 80% des déchets domestiques être recyclés d'ici 2024, Donc, ces déchets domestiques doivent être collectés à hauteur de 80%. Nous avons aussi pris la décision d'opérer un transfert d'un système classique à un, moderne, un système moderne, ensuite vers un système intelligent pour intégrer cette gestion à l'économie circulaire et en changeant la stratégie actuelle en centre de récupération des déchets. Nous avons aussi décidé de privatiser entièrement les activités des déchets, de la collection à l'enfouissement, à travers des modèles de partenariat public et privé, mais la ville reste en tant qu'agent de supervision, de contrôle et d'application. Kigali a aussi décidé d'adopter des systèmes de gestion des déchets intégrés en tant que méthode durable pour la gestion des déchets solides. Donc la stratégie est en place à partir de 2022 pour les objectifs 2024. Nous avons aussi commencé un, une campagne de tri à partir de la source pour toute la ville, combinée avec une vaste campagne d'éducation des déchets. Et pour finir, une stratégie intelligente de gestion des déchets pour la génération, la collecte et le traitement des déchets. Donc, voici les stratégies. Donc, avec tout cela, nous avons également des défis et des solutions proposées. Donc les données, premièrement les données sur les déchets, nous avons besoin d'une collecte systématique de données concernant les déchets, surtout pour une gestion intelligente des déchets, il faut mettre à jour les capacités. Nous avons besoin de faire en sorte de nous, de correspondre aux prérequis du gouvernement en matière de service des déchets et de la capacité de cette valeur. Un autre de ces challenges, c'est défi est des défis par rapport à l'ingénierie de ces zones de dépose pour déposer les déchets. Nous avons une responsabilité en termes de production étendue, le Rwanda a besoin de renforcer sa stratégie de manière à l'appliquer pour euh, les principes de pollution du pays. C'est une responsabilité en cours de développement, c'est une stratégie en cours de développement par rapport à cette production. Et finalement le cinquième des défis est par rapport au taux de collection qui est assez élevé par rapport au taux de recyclage qui est très bas. Demain, dès le moment où nous avons une mise à jour des capacités et cette responsabilité de la production étendue, cette stratégie nous allons pouvoir mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus facile à contrôler et inverser la donne. Et faire en sorte de rassembler ces opportunités de recyclage. Ce que vous avez devant les yeux est le business model, business model le modèle de business qui est employé par nos soins. Ce sont des données qui sont connues par tout le monde, ce que vous venez de voir juste avant. La pollution par le sol, par l'air. Mais depuis, ce qui est clé dans tout ce processus est le développement de la chaîne de production et sa valeur. Au cours des années, nous avons réussi à développer et à faire en sorte que ce processus deviennent de plus en plus efficaces. Renforcement de ce processus et que nous atteignons de bons résultats. Depuis l'année dernière, nous, avons, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, dans une économie circulaire, une nouvelle approche qui est une économie circulée, ce qui génère ce qui est généré à la source, le transport par route et bien évidemment le, à, le retraitement des déchets ensuite. Dans cette, dans cette économie circulaire que nous avons, nous aurons la génération de ces mêmes déchets, le transport à 100%, le retraitement à 90% et dans les zones et les endroits abandonnés, uniquement 2% des déchets vont être traités par là-bas. Voici le processus que nous tentons de mettre en place et que nous tentons de générer. Depuis 2015 jusqu'à 2021, nous avons tenté de mettre cela en place, dans les zones résidentielles notamment. Nous avons commencé à éduquer nos concitoyens et nos résidents à cette manière de fonctionner en leur donnant les outils et les moyens de le faire, nous utilisons un ou deux camions pour ce faire, mais sans que ce soit mix, pour tout ce qui est déchets commerciaux, toutes les... Toutes les... Nous... Au lieu d'utiliser des bus, nous utilisons des poubelles de différentes couleurs, avec des poubelles de couleurs par rapport à la spécificité des déchets qui sont utilisés, ainsi qu'un service de déchets liquides dont nous pouvons disposer. Ce qui était en réalité autrefois une zone de déchets va devenir une zone de recyclage des déchets organiques, des déchets recyclables et des déchets non recyclables. Tout ce qui est pris des résidences, des commerces et autres déchets spéciaux va être envoyé aux ressources, au centre de ressources de retraitement des déchets pour ensuite être traité en trois catégories, les déchets organiques, les déchets recyclables et les non déchets recyclables, dont certains de ces déchets non recyclables iront dans cette zone de euh, landfill qui sont des zones abandonnées. Certains, un, un exemple à travers des, des images de ce, que le, de ce que ça peut donner. Voici pour les déchets organiques ainsi que les autres déchets. Tout ce qui a été recyclé ici est compressé et vous pouvez voir le résultat à travers les images qui vous sont mises devant les yeux. Nous optons aussi pour une smart city, à savoir des solutions hybrides de manière à avoir un combo de services, avec une pré-collection des déchets, la collection des déchets, un autre service avec le pré-traitement des déchets ensuite, avec une séparation des déchets sur site, le traitement et la, la dépose des déchets, le recyclage, les déchets euh, Dangereux, l'incinération les résidus. Et pour terminer, rendre la ville plus agréable et accessible aux concitoyens en nettoyant les routes, en plantant des arbres et en créant des zones de verdure. Voilà la fin de ma présentation. Merci à tous de m'avoir écouté et bien évidemment je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions sur la présentation et je suis sûr que nos, tous ceux qui sont dans cette Zoom aujourd'hui ont beaucoup de questions aussi. Nous pourrons avoir une, une discussion ouverte, bien évidemment, ensuite. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un... Dans la ville de Vukava City, c'est maintenant au tour de Francis Bukavu qui va nous parler de leur manière de fonctionner. C'est à vous. Merci. Merci à tout le monde. Euh, Pourriez-vous s'il vous plaît partager ma présentation, euh, je n'ai pas le moyen de le faire. J'aimerais remercier tous les participants de ce webinaire, tous les, organi tous les organisateurs et vous présenter euh, et j'aimerais faire cette présentation en français. Je, je vais, je vais faire Vous pouvez présenter en français. Nous avons la possibilité de traduire en français. Donc, si vous voulez, nous pouvons traduire en anglais directement plutôt que de traduire en français. Euh, donc, vous pouvez tout simplement vous connecter au canal anglais où vous aurez aussi la traduction en anglais euh, si vous faites votre, votre présentation en français. Euh... Yes, je peux le voir. Ok. A presentation like for either the way french or english whichever you like so the presentation will be now given in french we will switch to english translation. okay session. okay yeah that's a good yes. okay uh, thank you yeah. yeah thank you too so uh very much and as the presentation is on so let's continue donc, est-ce que je pourrais avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît Nous allons parler des défis dans la gestion des déchets. J'aimerais localiser la ville concernée pour commencer. En RDC parce que je crois que nombreux d'entre vous ne savent pas exactement où Bukavu se situe. Donc nous sommes dans la partie est de la RDC. Nous sommes séparés du Rwanda par le lac Kivu et le fleuve Ruzizi. Et nous sommes administrativement divisés en trois communes: Ibinda, Bagira. Nous nous recouvrons 60 km avec une population estimée d'environ 1,3 million d'habitants en 2021. En ce moment, nous avons des défis importants en ce qui concerne la gestion des déchets. Sur la direction suivante, nous voyons que le maire a essayé d'appliquer la gestion des déchets à différents revenus. Le maire actuel vient de notre secteur. C'est quelque chose qui lui tient à peur, à cœur. Et donc, il souhaite que nous travaillions ensemble pour réduire le problème de la gestion. La mission du maire actuelle est d'impliquer et d'éduquer tous les citoyens pour que tous prennent part à la gestion des déchets et lui-même, vous transformer les déchets pour créer une ville contemporaine attractive et que cela serve au bien-être des générations présentes et futures. Il souhaite que les citoyens aient la même compréhension que lui. Comme il est maire, il ne peut pas transformer la ville lui-même. mais ils souhaitent diffuser cette vision grâce à certains partenariats, notamment avec UNANDA et la, la plateforme pour les villes africaines propres qui ont accepté d'apporter leur soutien technique à la gestion des déchets. Et ils ont fait un travail fantastique pour nous aider dans la ville de Bukavu pour appliquer des données plus scientifiques à la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Maintenant, la situation actuelle est alarmante L'équipe des Nations Unies avec l'outil WAP dont nous avons parlé ont fait un travail pour comprendre comment les dossiers étaient générés et traités dans la ville. Nous avons divisé la population en trois catégories basées sur leurs revenus. Et cela nous aide à comprendre comment les déchets sont gérés. Donc, 0,63 pour les hauts revenus. 110 kg par jour. 0,46 et 0,25 pour les revenus plus bas donc le total, un total total 0 une moyenne de 0,48 par tête at par jour Ensuite, la diapositive suivante. J'aimerais que nos participants en SAS Plus sur les citoyens, nous avons 277 400 ménage identifié par la municipalité qui génère 898 tonnes de déchets par jour, donc en moyenne 0,48 kg par tête par jour. Malheureusement, seulement 7% de ces déchets sont collectés, ce qui signifie que 93% atterrissent dans la rue ou sont brûlés ils sont parfois jetés dans le lac Kivu ou le fleuve Ruzizi ou dans le caniveau tout simplement et la pluie emmène ces déchets vers les rivières. Ce schéma vous montre comment les déchets sont générés dans la ville de Guigabou comment cela est collecté et les déchets qui restent dans la ville. C'est alarmant, c'est un défi, un défi pour nous. Et le maire travaille avec ses partenaires pour réduire ces problèmes et aider les citoyens de la ville. Ensuite, euh, diapositive suivante. Donc, ici, l'étude au acte pour comprendre comment ces déchets sont générés et collectés. Donc nous générons 898 tonnes par jour et 63 tonnes sont collectées tous les jours. Il y a des, des organisations qui ont à la charge de récupérer et de recycler les déchets. Mais de fait, ils ne consomment et ne recyclent pas une grosse quantité de déchets. Donc, nous ne pouvons, nous ne pouvons recycler que qu'une tonne par jour avec les équipements dont nous disposons en ce moment. Si vous visitez la ville, vous verrez que les déchets sont laissés pour compte dans la rue. Je, je n'entends pas bien l'enregistrement. La population entrepose les, les déchets dans la rue au lieu de les jeter. La municipalité a installé des ensembles de poubelles à des points stratégiques comme vous voyez et les populations viennent y amener ces déchets. Le problème est que la capacité de collecte est très basse. Et parfois, les déchets ne sont pas collectés pendant des jours, ce qui a au problème. La municipalité souhaite aussi appliquer, impliquer la population et des organisations de jeunes, ce qui crée des emplois jeunes. La municipalité a été divisée en zones. Nous n'avons pas toujours le personnel nécessaire pour la collecte des déchets. Nous avons ouvert ce secteur au monde associatif et beaucoup d'associations ont été créées, chapeautées par la municipalité. Donc là, ça, partenariat, il y a des initiatives de collecte des dans des zones ciblées. Mais malheureusement, cela ne concerne que 3 000 ménages sur les 277 400 de la ville, 1,08%. Et ces organisations de jeunes sont les principales. qui s'attaquent à ce problème et cela crée des emplois dans le secteur des déchets. Dans la ville, il y a environ 36 associations de ce type ciblées sur la gestion des déchets. Nous leur donnons aussi les camions, l'infrastructure pour ce faire. 3 000 foyers, seulement 1% de la ville participe à, ces pro à ce programme. Nous pensons l'augmenter et aussi conscientiser les ménages afin qu'ils viennent s'inscrire auprès de ces associations et que les déchets qu'ils génèrent sont collectés par ces organisations. Prochaine diapositive. Nous allons ensuite regarder les raisons pour un tel bateau de collecte. Donc, il, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, mais nous sommes limités dans nos capacités de collecte pour la ville. Et nous, la municipalité, ne sommes pas dans une position où nous pouvons gérer la collecte des déchets. Donc, il y a ces problèmes de capacité de collecte dans la ville. Sur la diapositive précédente, nous avons vu deux camions. Nous ne disposons que de deux camions pour assurer cette collecte. Nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons gérer la collecte de ces 300 000 ménages environ, avec deux camions. Nous devrons collecter. Il y a aussi le problème de non-accessibilité de certaines zones de la ville pour la collecte. Par exemple, certains quartiers sont enclavés géographiquement. Et dans ces zones, les associations de jeunes ne pourraient pas y accéder facilement. Cela affecte le taux de collecte. Nous avons aussi le bas taux des revenus des ménages. C'est aussi une des raisons principales. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas, qui ont l'habitude de laisser les déchets dans la rue, dans les rivières, dans le lac. C'est une culture, un manque de culture. Et c'est grâce aux associations de jeunes que nous pensons changer les, métas, les mentalités. Mais ce manque de culture est aussi un frein à nos activités. Peu d'implications à la base pour accroître la conscience des ménages du problème. Comme je dit, nous avons trois communes et chaque commune est divisée en quartiers et des avenues. Dans les différents quartiers, il y a des chefs de quartier et chefs d'avenue que nous appelons en anglais les managers de base. Et ce sont des personnes qui peuvent travailler auprès des ménages pour réduire ce problème. Ces personnes ne prennent pas ce pour l'instant très à ils ont peut-être peu de conscience eux-mêmes. Il y a aussi des enfants. qui déplacent les déchets d'un endroit à l'autre. Ils le font pour un peu d'argent. Donc, c'est un système qui coûte moins cher pour la, la population. Donc, Quand vous donnez une petite somme à un enfant, il peut facilement emmener vos déchets et les enfouir quelque part. Il y a aussi un manque d'unité de traitement des déchets. C'est aussi un obstacle majeur. Nous n'avons pas forcément les unités pour transformer. Donc ensuite, la prochaine diapo manque le de professionnalisme des collecteurs. Il n'y a pas beaucoup de formation ou d'apport technique certains sont membres d'associations spécialisées et ils finissent quand même par mettre les déchets dans des décharges. Nous avons également un manque de satisfaction, une déception des chefs de ménage. Car ces organisations sont dans des zones différentes. Et chaque organisation est responsable d'une zone, ne peut pas aller collecter dans des zones régies par d'autres organisations. Et parfois, il y a un manque de connaissances à ce niveau qui crée des insatisfactions. Quand uh, carriage... est assigné à une zone, le chef de foyer n'est pas toujours au point où ce ne se rappelle pas toujours de la zone attribuée et, et parfois ne euh, s'y matricule pas auprès de la bonne organisation. Nous avons deux recherches publiques dans la ville. Une, malheureusement, est à proximité du fleuve. Car c'était comme ça que la ville a été organisée il y a longtemps. Nous utilisez ce site, mais l'accès est très difficile, surtout lorsqu'il pleut car la route pour y aller n'est pas goudronnée. Il est très difficile pour les camions de s'y rendre. Il faudrait un pont pour accéder à ce site. Alors, même les organisations, les associations de jeunes préfèrent... Euh, se débarrasser des déchets de façon sauvage, ce n'est pas très responsable c'est une question de culture mais aussi d'infrastructure nous avons aussi un manquement au niveau de la loi il y a un gouverneur à Bukavu et les assemblées provi euh, provinciales et celles qui dépendent du maire, nos trois institutions qui peuvent prendre les décisions concernant la gestion des déchets. Mais le problème est que la loi n'est pas uniformément appliquée et ceux qui contreviennent à ces lois ne sont pas sanctionnés. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas un manque d'infrastructures, nous n'avons pas l'équipement qu'il faut, et il y a un manque de sites de transit dans différentes zones. Dans chaque zone de Bukavu, les déchets menés dans certaines zones, il n'y a pas vraiment de site de transit. Les camions n'ont pas accès à des zones de transit dans certains quartiers. Ce qui concerne la gestion des déchets, la couverture du zonage n'est pas complète. C'est aussi un problème que nous avons. Nous avons six plans qui peuvent nous aider à générer des solutions. Si nous pouvons réussir à travailler sur ces plans, nous pouvons bien évidemment accélérer et améliorer notre manière de retraitement des déchets. l'amélioration de la capacité de collection en équipant la municipalité de véhicules de retraitement des déchets, de collecte des déchets. En essayant de donner à la municipalité assez de camions bennes pour pouvoir collecter les déchets. La deuxième, d'améliorer de, et de rendre la connaissance publique et la conscience des gens plus responsables sur la gestion des déchets et notamment l'enregistrement des organisations qui puissent faciliter cette même collection des déchets. Nous Ensemble, améliorer la collecte des déchets. Nous avons aussi la possibilité de transformer les déchets en bénéfices. C'est une manière de créer des emplois et de donner la possibilité économiquement aux communautés et aux jeunes de se mettre à cette gestion des déchets de manière active. Si nous avons assez de machines et que nous pouvons appliquer une logistique sur ces machines, nous pourrons peut-être générer des emplois. Euh... La, la communication avec le présentateur n'est pas bonne j'ai du mal à entendre ce qu'il dit new product It helps them to do other things. Dès l'instant où un nouveau produit sort sur le marché, cela incite les consommateurs à l'utiliser, cela incite la population à changer sa manière de fonctionner et à améliorer les circonstances et tout ce qui tourne autour du retraitement des déchets. Nous avons besoin d'un support technique et bien évidemment d'un support financier pour trouver une solution. Nous souhaitons que tous nos concitoyens vivent dans un environnement sain, qui soit confortable dans lequel vivre. Et il faut que nous sachions quoi faire des déchets dès l'instant où nous les déchargeons dans des décharges publiques. Ce sont les six raisons qui sont des points clés de ce que nous pouvons appliquer en termes de gestion des déchets. Merci d'avoir suivi cette présentation. Voici mes coordonnées. Vous pouvez à tout moment nous envoyer un email ou nous contacter à travers le numéro que vous voyez ici. Nous apprécions de pouvoir d'avoir eu cette opportunité de nous exprimer aujourd'hui sur ce webinaire. Et nous espérons pouvoir aider tout le monde en Afrique à gérer ces problèmes de déchets. Thank you, thank you everyone. Merci, merci à tous. Merci pour cette présentation qui était très claire. Même si la, le taux de collection des déchets à Bokavu est assez bas, nous avons une liste, qui, cette liste, cette liste qui a été faite par François dans la gestion des déchets, dans la conscience des gens, dans et tout ce qui est à la gestion publique avec la municipalité est quelque chose de très commun au sein des pays africains. Dans ma compréhension des choses, même au Rwanda, la situation était la même. J'aimerais commencer en posant cette question à Pauline. Kigari est dans la même situation, non C'est bien ça Mais maintenant, vous êtes bien au-delà de ces problèmes-là. Vous aviez des défis similaires Bien évidemment, la même chose que les points qui ont été listés par euh, Francis. Pour tous vos collègues et les pays en Afrique, comment avez-vous réussi? Comment, comment pour, pourront-ils, peuvent-ils euh, améliorer leur système et aller au-delà de leurs défis? Et je crois que... Vous venez du secteur privé aussi et que vos gestions, votre gestion est différente en termes de, de fonctionnement. Comment voyez-vous cet équilibre entre le côté privé et le côté public des choses? Et après cette question posée à Pauline, bien évidemment, tout le monde peut poser des questions s'il le souhaite. Le, le, la parole est à vous, Pauline. Merci, merci beaucoup. Que pouvons-nous faire pour d'autres pays, d'autres villes, de manière à améliorer notre gestion? Il faut une combination. Une combination des stratégies. Il y a des éléments clés là-dedans. Le premier élément, bien évidemment, la logistique. Les lois, les régulations, comment c'est mis en place, et bien évidemment, la connaissance du public et de la municipalité à ce niveau-là. C'est une, combina une combinaison de tout. Ces éléments-là. Bien évidemment, ce doit être fait pas à pas. Ça ne peut pas arriver de la nuit sur le lendemain. Then, the enforcement, because when you have laws, you have to enforce them. And you educate people, because you will not force only, but you have to educate people. So this is why I have said now in Nichigari. 70% of people are willing to sort their waste. Now we are at that level of sorting from the source. So, so it can work. We have seen in Rwanda working, so it can work. So now I don't get very well the, the other question about the public and the private balance. Can you repeat again, Toshi? Uh, What was the question? I, I, just, I just wondered, you know, like in case of Kigari, like corporate group, you know, you, you first led the cleaning the cities, you know. Then my impression is that the Kigali city as a public institution followed your lead and now you are working together, kind of thing. But, uh, like, uh, how, how do you see like what balance would be or what, what kind of relationship would be very important to make the waste collection or the uh, clean city success, uh, the strategy successful? uh i think uh, based on the experience here you you a city should have pioneers pioneers with a passion so and that is what happened here so um, on our case we started alone in ichigari but after five years others came again came in so we have now like more than 10 companies working in this sector but everyone play his role but uh, committed committed companies so and um, you you so you should have those private committed with uh, willingness but the the environment that is um, a good environment to work also facilitate a private to stay in a business so because you see a vision is sustainability so that is how the private should play a role and stay in a business when there is a, a conducive environment created by the public so and finally you get you get in a, you get in a situation where you see a win-win situation so the the private is gaining because the, the, the environment is helping him to, to work and the, the, the public is also gaining because They are no longer financing. For example, Chigari is no longer spending any coin, any more, any amount of money for waste collection. While in other cities, municipalities are spending money. The wonder there is no money spent by the municipality to collect. Only they manage the landfill. And currently, even they are looking for. Et bien évidemment, tout ce que nous attendons, c'est aujourd'hui des partenariats avec d'autres entreprises privées pour continuer d'améliorer nos processus. Related question: So no equipment is sponsored from the city. It's only it's just financed by the private sector. Is that the current situation? Exactly. Mm, interesting and also there's a question about the uh, uh, uh waste uh, sorting from the source about the material recovery center how is the situation status in Kigali at this moment like do you have a many recovery center in Kigali or how does it work for the source uh, uh sorting from the source oh currently Kigali doesn't have the source recovery center as i said during the presentation uh they they preferred to set up a one a one a one one not many a one center at the landfill so Chigari is going to improve the landfill change it into a, a resource recovery center it's it will be also a combination it will be a combination of a, a Uh, first a recycling center, say they will put machinery to set up as a, a factory but also there will be a sanitary landfill on one side on the other side to receive only the, the residues that are not able to be uh, recycled so we have also three districts like Bukavu but the, the city council refused to set up recycling center or correction center in each and every district, you know? They say better we channel all on one place and we increase the correction because having different sites may create problems. So this is how it is. Thank you very much. Another question to Francois. It's about the uh, mobilization of the youth. They have a, you know, good potential for better uh, waste management and waste collection but uh, uh the questionnaire pos uh, poses that, that like uh, education for the youth you know what uh, material uh, waste would be valuable for recycling such kind of education is quite important so francois do you have does the city have any plan to provide that kind of education to the youth? yes yes actually we we do have a plan as the city we do have a plan and uh, we are currently working on uh, uh, getting some funds in terms of uh, improving the, the creation awareness the public education and even uh, getting all those partners the, the, because you call them the our stakeholders many stakeholders in waste management the youth organizations So time to time, we do call them as the city and we have, we exchange together in, in terms of uh, the, the waste management. So we have that plan and we are working on that. We are currently working on that. And uh, we really believe that uh, as Kigali has just said, uh, together, step by step, uh, the, the mentality, the mindset of people will change and they will now understand that this is our our business. It's not someone's business. It is not the city's business, it is our business. So we actually having such plan, and we are working together. Thank you very much. Uh, there's another question about the decentralization of the material recovery center, but I think uh, Pauline's answer is linked to this, and also maybe depends on the size of the city. Uh, the Kigali city is relatively compact, so maybe the situation depends on the scale. And mm -hmm. another uh, question uh, posted at the chat box about the issue of the exploitation of uh, hazardous waste to African, Af African cities, African places. I, I think that is a very uh, critical problem, and the ACCP should deal with it. But uh, the, this topic is beyond the today's topic and a series of topics up to March. So maybe we can keep note on this. And if there's a chance, we should discuss that at a separate session as well. And uh, any uh and there's another question yeah uh, mito-san i think that the question is about the whether or not in Kigali. this is also a question about for the Kigali, mm -hmm. whether or not that the collection service paid directly by ah, citizens always okay. producers to the private company offering the service mm -hmm. or like is there any like subsidies coming from the the, the Kigali government to the private sector The a bit of financial financial, financial yep. scheme for the waste collection. Mm -hmm. Pauline, can you mm -hmm. illustrate mm -hmm. this point? Yeah, thank you for the question. Yeah, it is. Um, I can say it is a unique new unique approach that Chigayi took uh, when we compare to all other many cities in the world. So Chigayi has a, a unique situation where we have a, a model where every waste generator is paying for uh, his waste or her waste. So waste is paid 100% by the waste generator. But there is something that you have to note. Uh, to happen, there is a, a, a government institution called the Rural, and that is the Rwanda Utility Regulatory Authority. So the regulatory body regulates the prices and allocate zones to waste collectors. So the prices are set. So what we have to a company has to just be allocated a allocation with a price which is set, then start operation. So no any single subsidy from the government is injected in. How do you deal with this affordability issue, especially from like uh, low low income or slum areas? Many mm. people who is living in the poverty, especially in the context of Africa, I think this is a big problem. And then where the waste is not collected in many African cities are actually informal, sex, informal uh, settlements and stuff. So I'm just wondering about how did you really set and how did you really like manage the affordability issues in terms of setting the prices? Uh, it, okay, it, it is um, a good model, uh, we call it um, mutual, it's like a mutual, mutuality. Okay. So the prices are set in order, okay, first number one, um, people or category or household are classified. By the local authorities, there is a classification of high income, middle income, and low income. So prices are set according to that. And the high income subsidize the low income people. So let's give you a, a let's say, let's give you a, a, an example. The low income they may they pay $1, the middle income they pay $3 a month. The high income people pay $5 a month so while the, the the service for the collection is three dollar a month so you understand the low income they subsidized by the high income to make the service similar for all there is no special service for high income the service is similar so this is how it is organized okay, okay. of course they understand the low income they don't pay very well you mm -hmm. you, you, you have all of those challenges not paying well <coughs> sorry but since the high income have paid very well and the middle income have paid so the middle the low income could be uh, be saved and we have even the zero income people that are sub totally uh exempted from the payment so mm. it is all organized like that very interesting very yeah. Very I, interesting. I think yeah. uh, it is that because of that you know that generally for the better waste, waste management and also good waste collection people trust your system right in, in Kigali city yeah. that's why people them, at least majority uh, are supporting this scheme which is quite interesting mm -hmm. very interesting I also have a quick question to Kigali because uh, the most important thing is a legislation and political will And I also heard that actually, Kigali has, if you, you are, you you have to pay a very high fine, um, like $5,000 when you litter in Kigali. Is it true? And then also the policeman mm -hmm. and then, yeah. How mm -hmm. do you really like enforce this? Okay, about the enforcement, uh, that is exaggeration first, number one, <laughs> but uh, yeah one is very tough about the enforcement and compliance so and um, how is it done remember we have we have on the top we have a law and in the middle we have regulations. the law from the the the government and regulations from the institution the ruler which is the regulatory body so in all of this There is a case where you apply the, the, the, the sanction from the law, for example, uh, a factory that is that can make a mistake and pollute the water or the river, they are punished by the law. But a population that is not paying uh, or a company that is making a mistake, there is a regression, then some small, small punishment. But the key is the enforcement. When you make a mistake, you are punished by fines. That are fair, and that that fines they pass through the waste collectors, and we agree, and we agree that fines are okay. So there is no exaggeration. Only there is a strong enforcement, and the people <laughs> they are aware about that. Thank you. There's a question from Mr. Rob uh, Solenas. I'll uh, allow to talk. So, can you speak up? Am I audible? Yes, we can hear you. Ah, uh, okay. Yeah. So, so my name is Rob. Um, I'm from from Mart. and my experience is from Europe, especially uh, the Netherlands. But I'm working now in uh, Southeast Asia and Africa, and uh, there are there is of course a resemblance between uh, what's happening in uh, in Africa nowadays and what had happened in the past in uh, in, in Europe. And uh, I totally agree, and I must first compliment uh, Kigari on, on uh, what they have implemented already, because there are some principles which are really, really very important, in my opinion, which is polluter pace. I think that is, uh, that is, that is great, and they also found a solution uh, related to income, what they should contribute for collection and, uh, and waste disposal. Um, I, I, and, and again, coming to finance, I think everything is triggered by finance. So I, I would like to give you an example how things in India, in, in a certain city, in this, in, this case, in this specific case in Bangalore working there, the, the CAPEX necessary to do the collection is uh, financed by the municipality. They also organize uh, the dry waste collection centers, meaning that's a center, that, let's say a sort of a transit center, where what is collected in a certain ward, so in a certain area, goes to. Once that arrives in that center and that goes for the recyclables, then the uh, the um, informal sector has given the opportunity to occupy such a center. Once the waste is there, everything is then owned by these uh, by uh, by these waste pickers. In other words, they have an obligation; they have to collect the waste. The trucks and the drivers are being paid once that dry waste is coming into such a center, the people working there own the waste. So the, how good they are organized and are able to uh, segregate the waste, that, be, that makes their income. And it, that's working quite well. And what I would like to say with this: if, if the use, for instance, in, um, uh, in Bukavu would have given, uh, if they would give them such an opportunity, That's either by funding uh, uh, from bigger companies or, or UN uh, Habitat or uh, one of those other. There are so many funding organizations. If CAPEX can be, uh, can be granted, then the operations, I'm quite sure, uh, would be manageable uh, with the people themselves, with the youth or even other people as well. I think that's also a great example. CAPEX, yes, very expensive, very difficult uh, to organize, but some funding probably necessary. OPEX, in that case, and the operational costs, can be covered if people do good segregation. Because again, I think the segregation especially, and also for the organics uh, doing that and the composting, is very important not to dump everything in the landfill. Even if it's a sanitized landfill, it's still a waste of valuable uh, valuable uh, materials. Uh, Francois, any response? Yeah yes yes I've seen um, I've seen a question there posted by now. Actually, the youth organizations are um, are collecting some fees from the households. As you can see in my presentation, I think you have seen that one of the the reasons uh, is that um, the, the the not many households have the capacity to pay the the, the monthly fee. They do charge. The youth organizations do charge. But the problem is the the power the, the capacity they don't have enough money the revenue doesn't allow them to be paying continuously to the youth organizations for the collection of the waste now what the city does is that apart from uh, looking for the capacity to help youth organization you know what happens is that once my organ for example if i have an organization i am in charge of collecting in a certain area i don't have lorries now i have to borrow i have to request the lorry from the city to come and collect the waste that i've already collected from the households and then i will have to pay for like for the fuel and yeah they will not pay for the lorry from the city but i have to fuel the car so that i can collect from the the specific points i take the waste to the dump site now the, the not many households are registered as i've said only one percent only one percent so The, the city is now trying to, to come up with the, some project. Actually, we developed a project in terms of uh, capacity building for the city. We really think if we can get um, machinery enough capacity, we can actually do great work in terms of helping the youth organizations because they are collecting, but they are they are, they are picking from the households, but they are not taking from household or from a certain specific point to the dump site. So they collect, but not lorries, from a specific point to the dam site and that is the work of the city to help the youth organizations. Once we sign an agreement a partnership agreement with the youth organization we have to help them we have to provide for the lorry. We as a city we have to provide for the lorry to the youth organization so that they can be call, they can be they can be loading the lorry and uh, dumping the web, the waste to the dam site but we' are having that challenge in terms of machinery in terms of logistics so on uh, making the youth understanding that they should recycle or they have to make more income that is something important we are working on because uh, as i've said the, you know in africa i think many people will not uh, disagree with me in africa this sector of waste is being uh, considered as uh, something belonging to some people do not go to school you know it's, it's in very few areas where You see, people went to school and now investing in West because mostly West is just considered as something not uh, someone who went to school should not deal with West. You know, it is something. I mean, culturally, it's something we have to reject. You know, and now people are coming up with uh, the idea of oh, it's a nice sector. We can invest in it. We can uh, make money. Yeah, out of West, we can do so many things. Yeah, we can create jobs. Now people are starting to understand that but earlier people could not understand that anyone can do this work. It was like the work that is reserved to some people who did not go to school. So we are trying to train, as the city now, We also developed a, a program that we are training the youth in terms of recycling. They have to recycle the, the waste that is being generated. It will create jobs for them. It will consume enough, a lot of quantity of waste generated. And that's a program on the table in the municipality that we are working on it too. So thank you. Thank you very much, for uh, for very positive remarks. We can, we can, we should move forward. You know, by those, you know, good information. And uh, uh, there are a lot more questions, but unfortunately we are out of time. So let's continue this discussion for coming series and also other opportunities. And uh, uh, Pauline and Francois, is it fine to share your presentation to the participants? Yeah, sure. sure. Is that fine? fine? Yeah, yeah. Many yeah. In the chat box, Many many participants uh, request uh, the, that the presentation material. So now, some we can we can arrange how to share the, those materials. to Sure, sure. Yeah, through the web website or any other uh, modalities, we can think about it and then share the a link uh, for the participants as well and then also we will pro summarize the re report and summarize the, the result of this webinar which is uh, i think is a very very interesting topic mm. and probably one and a half hour or like two hours is not enough no. to really talk about this in depth yeah. so maybe like yeah. for yeah. the coming year we probably can continue this dialogue mm. and then keep doing keep continuing this um, uh, knowledge sharing which is very For me, it's also very, very interesting to really know the different perspectives and a different uh from a very different uh, cities from Africa. And, and I think these, uh, what we have uh, discussed so far has, will be very, very um, thought provoking and a very interesting points for, for so many people who are really working on this uh, sector in, in the continent. So, yeah. Thank you You'll want to arrange it and then share it uh, later yeah there are a lot of informative discussion and i'm very happy about it but to to make the uh, closure of this session just repeat what the poly mentioned about the four key points if i take a note well political will law and enforcement and education are there the four key points right yeah. so let's keep those in our mind and see how each city in africa can improve Our waste management, starting from the waste collection. So thank you very much, all. So have a good morning, good afternoon, good night, for from all, for all Africa. And thank you, and keep in touch. And let's uh, please join for the next session in February. See you then. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you. bye. Bye. Bye. bye. Thank you, Boring. Very good presentation Thanks. and uh, all good discussion.